Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation guidée associée à un soin énergétique qui vous permettront de calmer votre angoisse et de vous maîtriser. L'angoisse Ce malaise psychique et physique, né du sentiment d'un danger imminent, crée en la personne qui la ressent une crainte diffuse dans le corps et dans la tête pouvant entraîner parfois panique et gêne respiratoire C'est une sensation pénible souvent incontrôlable face à un danger qui parfois n'est même pas défini devant lequel on reste impuissant Les sources de cette angoisse peuvent provenir de tant de raisons différentes réelles ou imaginaires de l'intérieur de soi ou de l'extérieur, parfois elles ne nous appartiennent même pas, relevant d'un héritage transgénérationnel, alourdissant nos bagages personnels, sans même qu'on en ait conscience. C'est ainsi par exemple que l'on peut faire le lien entre notre peur de l'eau et une noyade ayant eu lieu dans les générations passées. Vaincre l'angoisse commence par comprendre les messages qui se cachent derrière elle pour que le sentiment d'impuissance se tarisse et que l'on redevienne acteur et créateur de son existence Avec cette méditation énergétique je vous propose aujourd'hui de reprendre le dessus sur vos angoisses Le soin énergétique en début d'écoute vous aidera à nettoyer et à harmoniser vos centres énergétiques, vos chakras. Puis, la méditation vous aidera à recevoir des messages de votre part inconsciente pour apprendre ce que votre angoisse a à vous dire et elle vous permettra d'y faire face en vous sentant plus armé. Je vous invite, comme à l'habitude, à vous installer confortablement, de trouver une position assise ou allongée, sans tension. Commencez par ressentir votre corps la place que vous occupez dans la pièce où vous êtes installé ressentir votre position la température de la pièce au long de ce voyage intérieur je vous invite à vous laisser guider par le son de ma voix et vous allez commencer par visualiser une bulle de lumière violette au-dessus de votre crâne et posez vos deux mains sur le sommet de votre crâne vos bras sont sans tension relax vous respirez calmement et vous relâchez votre crâne le cuir chevelu Vous détendez toute la tête. Très bien. Vous amenez forcez la détente de votre système nerveux, respirez calmement, tranquillement en vous focalisant sur la couleur violet. Détendu. Visualisez à présent une bulle de lumière indigo entre vos deux sourcils et posez vos mains sur vos yeux. La base de votre paume repose sur vos paupières. Vos doigts sont sans tension. chaleur qui en ressort et qui se diffuse dans votre troisième œil puis dans tout votre front et respirez relâchez votre visage le front les sourcils les tempes, vos pommettes et vos joues, les ailes de votre nez, relâchez votre mâchoire, desserrez vos dents, et focalisez-vous sur l'indigo qui envahit progressivement votre visage. centre de votre intuition, votre chakra du troisième œil. Visualisez à présent la couleur turquoise en amenant vos mains à la base de votre cou. Et pour plus de confort, vos deux mains se posent l'une sur l'autre délicatement entre vos deux clavicules respirez tranquillement et détendez votre cou votre nuque votre trapèzes Vos épaules, vos bras, et vos mains jusqu'au bout de vos doigts, respirez cette lumière turquoise, relaxe. Tout votre cou devient turquoise. Bravo, c'est très bien. Le chakra de gorge s'ouvre. Votre centre de communication et d'expression de soi est à présent prêt à fonctionner. Visualisez maintenant la couleur vert, un vert émeraude, au milieu de votre poitrine. Posez vos mains l'une au-dessus de l'autre sur votre cœur Sentez la chaleur de vos mains se diffuser dans votre poitrine et détendez votre cage thoracique Sentez vos côtes s'ouvrir à l'inspire et se refermer à l'expire Relâchez le haut de votre dos, vos omoplates, vos vertèbres dorsales, et continuez de respirer calmement, diffusez cette couleur verte dans toute votre cage thoracique. L'avant et à l'arrière de votre corps. Relax. Détendez-vous. Bravo. Le centre médiateur entre matière et esprit est ouvert. Vous pouvez grâce à votre chakra du cœur écouter ce que dit votre cœur À présent, vous allez descendre votre attention dans votre plexus solaire 3 cm au-dessus de votre nombril Visualisez un très beau jaune doré et déposez vos mains à cet endroit la main droite au niveau du foie la main gauche au niveau de l'estomac et respirez détendez votre abdomen vos vertèbres lombaires Relâchez. Et vous continuez de respirer calmement, de laisser entrer le jaune, le doré, dans le haut de votre abdomen. Augmentez la lumière jaune. Bien, le centre de vos émotions le chakra du plexus solaire est actif à présent prêt à insuffler la voie de la transformation en vous à présent Laissez descendre votre attention dans votre bas-ventre Visualisez à cet endroit la couleur orange Et amenez vos deux mains entre votre nombril et votre pubis Déposez-les l'une au-dessus de l'autre dans cette zone Respirez Sentez à votre chaleur intérieure se diffuser. Détendez votre bas ventre, votre sacrum jusqu'à la pointe de votre coccyx. Le orange enveloppe vos hanches, votre bassin tout entier. Vous laissez cette chaleur vous envelopper. Bien. Vous venez de rallumer votre chakra sacré, berceau de votre créativité et des plaisirs. Déposez vos mains sur votre bassin, au niveau de l'aine. Descendez votre attention dans votre périnée. Et visualisez la couleur rouge à cet endroit. C'est le centre de votre chakra racine. chez vos jambes. D'abord vos cuisses, puis vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Et respirez Amenez votre niveau de détente encore plus profondément. Relaxe. Vos jambes sont remplies de rouge à présent. Votre chakra racine, centre de votre vitalité, est ouvert, prêt à vous aider, à vous adapter en toute sécurité. Vous flottez à présent dans une chaleur arc-en-ciel, enveloppante, relaxante. Et vous pouvez relâcher vos bras le long de votre corps. Continuez de respirer calmement. Et visualisez quelques instants votre corps arc-en-ciel. Voyez comme il est. Imaginez maintenant qu'une lumière blanche venant du ciel, entre par votre chakra couronne, au sommet de votre crâne Cette lumière passe dans chacun de vos chakras, chacun de vos centres énergétiques Le troisième œil, la gorge le plexus solaire le chakra sacré et ressort par votre chakra racine et vos pieds vous reliant ainsi du ciel à la terre comme pour vous stabiliser vous permettre de ressentir Percevoir, expérimenter, dans la plus grande sécurité intérieure. Ainsi, relié au ciel et à la terre, sans éveiller de sensations désagréables, Laissez venir à vous l'image d'une situation créant dans votre réalité une sensation d'angoisse. Cette image se projette devant vous. Vous êtes toujours dans votre cocon arc-en-ciel. Vous ne faites que voir cette image devant vous. Tout va bien. Tout va bien. Continuez de respirer tranquillement, calmement. Si calmement que votre image et vous-même est à présent au milieu de la nature. Dans un endroit que vous aimez endroit qui vous rassure, instantanément. Prenez quelques instants pour vous ressentir dans cet endroit. Laissez d'abord venir à vous les couleurs... Puis la lumière ensuite peut-être des sons, des voix, des bruits naturels de cet environnement qui vous appartient peut-être pouvez-vous même ressentir certains parfums, certaines odeurs vous vous sentez très bien dans cette image rassurante et dans cet état de calme et de bien-être un animal que vous appréciez particulièrement s'approche de vous il regarde votre image, situation, attentivement Et vous invite à en faire de même Déroulez ce scénario Observez ce qu'il se passe Décrivez-vous mentalement cette situation En continuant de respirer vous n'êtes pas dans cette situation, vous l'observez en sécurité cet animal se tourne vers vous, il est un messager en cet instant, en vous focalisant sur la couleur indigo et la couleur vert, ouvrez vos chakras du troisième œil et du cœur, faites briller leurs couleurs de mille feux. Recevoir, recevoir un message Sans jugement pour vous-même Écoutez les réponses de votre animal Écoutez le questionnement qu'il peut vous renvoyer Que se cache-t-il derrière ton angoisse Cette sensation très désagréable a un message à te délivrer, as-tu peur d'échouer, d'être mal jugé, humilié ou rejeté de perdre quelque chose ou quelqu'un et de ce fait à quel point te fais-tu confiance peut-être que cette peur et ce danger que tu imagines Te rappelle une personne vivant les mêmes sensations que toi, les mêmes craintes, alors cette peur est-elle réellement la tienne ou n'est-elle pas plutôt la continuité d'un message depuis des générations et des générations où se situe vraiment le danger dans ta situation Agir, tu peux réagir, tout appartient, tes capacités comme tes craintes, et c'est en activant tes capacités que tu dépasseras tes craintes et ton sentiment d'impuissance. Regarde-moi, je ne suis qu'un animal au milieu des humains Ma vie est en danger chaque jour Et pourtant, je l'amène comme bon me semble La peur n'évite jamais le danger vous ayant délivré son message, votre animal vous quitte à présent, remerciez-le pour sa sagesse, pour son aide, et dites-lui au revoir. Vous pourrez faire appel à lui à n'importe quel moment de votre quotidien, à chaque fois que vous en aurez besoin. C'est rassurant, n'est-ce pas, de sentir qu'on a tous un guide intérieur, qu'il prenne la forme d'un animal, d'un être cher, ou d'une petite bulle de lumière. Ce petit guide intérieur illumine votre chemin, vous permet d'agir en sécurité. Et dans cette sensation de sécurité, imaginez à présent que des racines fortes, solides et rouges sortent de vos pieds pour vous ancrer dans la terre, pour s'enfoncer profondément dans le sol et vous permettre d'être stable, droit ou droite sentez-vous plus fort, plus forte et regardez de nouveau votre image-situation devant vous et faites briller à présent votre chakra du plexus solaire Développez cette couleur jaune-dorée Activez votre potentiel de transformation Imaginez que ce danger très angoissant dans votre image devienne à présent minuscule, ridicule et que vous pouvez en rire comme si vous pouviez vous moquer de ce danger Ressentez cette force intérieure dans votre ventre qui vous galvanise, qui monte en vous Vous êtes plus fort que votre angoisse Et à présent, nous allons ancrer ensemble cette force, cette sécurité en vous, dans tout votre corps. À mon signal, sur une inspiration, vous ferez monter en vous cette sensation de force, cette force qui part de vos jambes et qui remonte dans tout le corps. Puis vous retiendrez votre souffle en vous disant intérieurement La peur n'évite pas le danger Je suis capable de gérer mon angoisse Puis vous soufflerez pour diffuser cette force en vous C'est à vous Inspirez, faites monter votre force en vous retenez votre souffle et dites-vous intérieurement la peur n'évite pas le danger je suis capable de gérer mon angoisse puis soufflez, soufflez tranquillement pour diffuser cette force dans tout votre corps et relaxe Ressentez cette sensation de force en vous qui s'installe d'abord dans vos jambes, puis dans votre bassin, jusque dans votre ventre, activant sur son chemin votre flamme intérieure et votre pouvoir de transformation À présent, sur mon prochain signal vous inspirerez, vous retiendrez votre souffle en vous disant intérieurement « Je maîtrise ma peur, je suis le créateur de ma sécurité intérieure » et vous soufflerez pour diffuser cet élan de transformation et de création en vous. C'est à vous, inspirez profondément, retenez votre souffle en vous disant « Je maîtrise ma peur, je suis le créateur de ma sécurité intérieure ». Soufflez pour diffuser cet élan en vous et relax ressentez cette maîtrise, cette force dans tout le haut de votre ventre, dans votre dos Pour terminer, sur mon dernier signal, de nouveau vous inspirerez, vous ferez monter votre force jusqu'à votre cœur et dans votre tête, puis vous retiendrez votre souffle en vous disant, mon cœur est ma boussole, il sait ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour moi, puis vous soufflerez pour diffuser un peu plus encore, votre guidance intérieure, votre sécurité. C'est à vous, inspirez calmement, retenez votre souffle, et dites-vous mentalement, mon cœur est ma boussole, il sait ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour moi soufflez, soufflez pour diffuser votre sécurité intérieure, votre guidance intérieure. Et relaxe. Prenez quelques instants pour faire le tour de vos ressentis. Peut-être pouvez-vous sentir vos jambes plus lourdes, plus solides. Votre ventre, plus enjoué, plus heureux. Peut-être pouvez-vous même entendre votre cœur qui vous dit bravo. Et ressentez toute votre force dans votre tête, votre force psychique, votre force mentale. Souvenez-vous que la plupart du temps, vos angoisses sont la projection d'un danger, juste une projection vous empêchant d'agir dans le but de vous mettre en protection mais vous détenez en vous vos propres capacités de protection, à l'image de ces couleurs de l'arc-en-ciel activant chacun de vos centres énergétiques. Ces couleurs sont vos ressources. Vous pouvez les activer dans votre quotidien en vous mettant à l'écoute de votre cœur et en allant puiser la force et la vitalité dans vos jambes, puis dans votre tête. Il est maintenant temps de revenir à votre réalité. Ne laissez passer dans votre esprit toutes ces images de les laisser partir de prendre une dernière fois conscience de tout votre corps solide, résistant de votre mental capable de dépasser les peurs de votre cœur qui sait ce qui est bon ou pas pour vous et de tout votre potentiel créateur et de transformation vous pouvez maintenant prendre une grande inspiration et souffler fortement pour vous dynamiser, pour revenir à vous Bougez lentement vos pieds, vos mains étirez-vous si vous en ressentez le besoin Laissez venir à vous un immense sourire intérieur rempli de satisfaction et de fierté pour vous-même si vous m'écoutez en journée, alors je vais vous inviter à ouvrir les yeux et à retrouver votre réalité, mais si vous m'écoutez le soir au coucher, alors je vous invite à plonger dans un sommeil profond et réparateur, à bientôt